Lorsqu'on considère un récepteur, il reçoit un signal donné, mais il a toujours un bruit de fond dû à l'agitation thermique des électrons. Le paramètre essentiel qui va caractériser en quelque sorte la qualité de réception est le rapport signal sur bruit. Ce rapport signal sur bruit, en d'autres termes, est le rapport entre la puissance du signal reçu et la puissance du bruit de fond. Ce rapport est appelé souvent SNR pour Signal to Noise Ratio. Ce rapport se calcule comme un rapport de puissance mais s'exprime souvent en dB. Le bruit, dans un système classique, est dû à l'agitation thermique des électrons, c'est ce qu'on appelle le bruit thermique, et aussi au premier étage d'amplification de puissance qui n'est pas parfait. En amplifiant, on est obligé d'amplifier le signal car les puissances reçues sont extrêmement faibles, mais l'amplificateur a son propre bruit qu'il va rajouter au signal. On peut introduire la notion de facteur de bruit qui modélise l'amplification apportée sur le bruit. Le bruit thermique, si on veut le calculer, s'exprime en fonction de la constante de Boltzmann, de la température et de la largeur de bande on a la formule n égale k t W, K étant la constante de Boltzmann évalant un virgule trente-huit dix puissance moins vingt joules par Kelvin T Étant la température exprimée en Kelvin, on va avoir typiquement 293 Kelvin, si on considère 20 degrés Celsius, et W, est la largeur de bande, qui est exprimée en Hertz. On peut faire une petite application numérique. Si on considère GSM, la largeur de bande sur laquelle on va filtrer le signal est égale à 270 kHz. Nous prenons comme température 293 Kelvin et nous en déduisons N qui vaut 1,16 10 puissance moins 15 watts soit 1,16 10 puissance moins 12 milliwatts, soit, après calcul, moins 119 dBm. Ce qui veut dire que même avec un amplificateur parfait, on aura toujours un bruit minimal de moins 119 dBm. On peut considérer comme Facteur de bruit 5 dB. Cela veut dire que le bruit est augmenté de 5 dB par le premier étage d'amplification. Le bruit finalement va donc valoir moins 119 dBm plus 5 dB, soit pour un récepteur typique moins 114 dB dBm. Si nous considérons un récepteur qui reçoit un signal de moins 100 dBm, dans ce cas, le rapport signal sur bruit vaut moins 100 moins moins 114, soit 14 dB.